Bon les gars j'ai une mauvaise nouvelle, normalement ici c'est le terrain de trial où je m'entraîne et là déjà ça commence mal, il y a un cadenas qui ferme le, la grille tout simplement parce que le terrain a été vandalisé et pas que le terrain, tout le bâtiment, tout le site qui est là, il a été totalement détruit par euh, des gars je sais pas pourquoi donc du coup bah on est bloqué, je peux plus m'entraîner donc euh, bah, je vais vous emmener voir le dégât, franchement c'est pas beau à voir Déjà il y a un truc très suspect Quand je suis arrivé normalement ici il y avait des blocs Tu vois les blocs d'autoroute en béton haut comme ça On voit il y a encore la trace d'ailleurs ça pesait ça Ça allait jusqu'ici pareil de l'autre côté Les trucs ils ont disparu alors tu te dis Ok les mecs ils sont venus vandaliser mais pourquoi Ils ont déjà volé en fait les blocs En béton à la limite tu les pousses si t'as envie De rentrer avec une camionnette tu vois des blocs plus gros Que, que ceux qu'on voit là-bas tu vois c'est des, des trucs Ça doit peser une tonne le bloc tu vois C'est à dire que les gonzes ils étaient déjà avec des gros engins tu vois Là il y a des agents de sécurité qui sont déjà là Donc euh, je pourrais pas vous montrer mais ce bâtiment-là, il est était défoncé quand je suis venu la semaine dernière les portes étaient ouvertes dedans c'était saccagé ici c'est un gymnase où il faisait du saut à la perche pareil les deux portes étaient ouvertes c'était passé en c'était parti en mode gymnase clandestin ils avaient mis des pucci de boxe des trucs euh tout était cassé à l'intérieur, je pense pas qu'on puisse y rentrer aujourd'hui, c'est barricadé Mais on va aller voir là, il commence à... Il y a l'agent de sécurité là-bas, on va aller voir si on peut filmer quelques trucs Je sais pas si on pourra filmer mais au moins vous montrer les dégâts à l'extérieur du terrain de vélo Je vous jure que c'est pas très beau à voir, ça fait chier Déjà regardez ça, c'est devenu une déchetterie, les gars ils sont venus là, ils ont balancé tous leurs déchets et là, bah regarde tu vois Ça avance à super vite Ils sont carrément en train de mettre, de bétonner Ils sont en train de bétonner toutes les fenêtres Toutes les portes pour que tous les bâtiments y soient condamnés Du coup voilà, bon on peut pas filmer Là on voit vite fait un peu ce qui se passe à l'intérieur Mais clairement toutes les vitres ont été pétées C'est devenu une déchetterie quoi En fait regarde, c'est devenu euh, déchetterie globale Et avant de avant de vous montrer le terrain de trial dans quel état il est Là je pense que tu peux voir un petit peu comment c'est cassé déjà Là il y en a un je pense qu'il s'est amusé à éclater une chaise sur sa tête Là regarde, là, -bas, là on, va, on commence à voir, tu vois là c'était les vestiaires Ils ont, ils ont carrément bah, arraché la porte hein. ça, voilà. Là les douches elles sont complètement explosées Il y a du verre au sol, il y a des paquets de clopes Là bah là ils ont deuxième porte, ils l'ont pété Là il a commencé à, à mettre du béton pour, pour clôturer tout ça Et là bah voilà, voilà, voilà le terrain de trial, dans quel état il est. En gros, bah il reste vraiment plus rien. Bah, je pensais qu'il restait beaucoup plus. Mais en fait, clairement, ils ont chouré toutes les palettes. Genre des palettes comme ça, c'est franchement, c'est les dernières qui restent. Il y en avait peut-être... On avait peut-être peut récupéré une cinquantaine de palettes comme ça sur le terrain, même plus. Et en fait, euh, bah, je pense qu'ils se sont amusés à les chourer pour aller les revendre en fait. Donc tous les modules qui étaient montés sur des palettes. Bah ça d'ailleurs, on pourrait remettre des extraits des, des deux dernières vidéos que j'ai fait sur ce terrain. Là, il y avait, c'est simple, ici c'était le plan incliné où je faisais mon front flip. Donc tout ça c'était posé sur palette, ça a été arraché. Ici, il y avait une grosse plateforme, bah tu vois, de mon front flip. Là que j'ai essayé, il reste plus que ces grosses planches qu'ils n'ont pas pu prendre parce qu'elles étaient trop grosses. Pff, oh là là, ils ont tout détruit. Là, y, en fait euh, bah. Pff. Il reste juste mon front de flip, ça ils ont pas pu le prendre heureusement, j'aimerais bien le récupérer bon euh, l'agent de sécurité nous laisse pas récupérer les modules aujourd'hui il faut des lettres euh, du coup de la mairie de la métropole et tout ça justifiant qu'on est bien l'association et qu'on va pouvoir récupérer les modules mais il y a plein de trucs on s'est fait chialer construire pardon je vais parler un peu mal mais franchement quand tu vois ça euh, bah voilà ça faisait des années que tout le club il Fuisait le terrain euh... et puis en fait quand tu vois qu'il y a des gars qui en une soirée sont capables de tout détruire comme ça franchement ça fait ça fait mal t'en as de partout il reste juste mon mini flip Ça, en vrai j'aimerais bien le récupérer ils l'ont pas pris là ils ont voulu même <rire> je sais pas ce qu'ils ont voulu faire je pense qu'ils ont voulu commencer à prendre les palettes de la réception on voit qu'ils ont démonté un bout là la récepte je pense qu'ils voulaient prendre celle-là de palette et ils ont ils l'ont bouffé tu vois ils avaient tellement les crocs qu'ils ont même bouffé le bois là tu vois cette roue elle est mythique c'était la roue que j'avais utilisée dans la vidéo rider warrior je sais pas si vous vous souvenez avec Philippe Canteneau et John Langlois on avait fait un parcours aussi avec du poker un peu le thème du poker et cette roue là bah voilà c'était la roue du hamster Elle est là, voilà Il y en a une autre d'ailleurs qui est là-bas, une autre partie de la roue La deuxième roue de Rider Warrior Elle est là-bas au fond là, je sais pas si vous la voyez Ça j'aimerais vraiment la récupérer parce que c'est des bons souvenirs Voilà quoi Là il reste... Ça me fait mal au cœur aussi parce que ça, c'est les dernières planches de la DH urbaine que j'avais mis là pour construire des nouveaux modules. Donc voilà, j'avais voulu garder du bois de la DH urbaine pour construire des modules ici. Il ne reste plus que ça. Pas grand chose, mais il reste. En vrai, avec le prix du bois en ce moment, à mon avis, les gars, mais là, qui ont tout volé, ils sont riches. Hein. Si tu comptes 50 palettes, j'ai vu une pub d'ailleurs sur. Euh, ils font même la pub sur un centre commercial là-bas. Tu vends une palette euro, genre, bah, il n'en reste plus beaucoup. Une palette euro, c'est ça, viens voir. Une palette euro, c'est ça. D'ailleurs, tu vois pourquoi il ne l'a pas pris parce qu'elle est cassée celle-là. Mais tu vois, une en bonne genre celle-là. Vous faisais la pub, ils la vendent, tu peux la revendre 5 euros. Et là, je me suis planté un... Oh, ça devient super dangereux. Je me suis planté ça dans la chaussure. Heureusement que j'avais de la semelle. Hein. Je sais pas pourquoi, ils sont amusés à le retourner. Mais je pense vraiment qu'ils sont venus carrément avec une grosse fourgonnette, voire deux ou trois, parce qu'il y avait, je te dis, plus de 50 palettes. Donc franchement, euh... voilà, ça fout le démon. Ça fait de la peine. Une fin d'une belle aventure. Tout est pété. Tout est retourné. Voilà, les gars, vous avez vu... le. Euh désastre, maintenant j'espère vraiment qu'on va avoir les autorisations marquées dans les commentaires soutien à nous, pour avoir les autorisations pour pouvoir récupérer en tout cas les rampes, le bois et tout ça qui, qui reste là, j'espère qu'on va pouvoir réussir à trouver un nouveau terrain donc voilà, force à vous, on se retrouve pour la suite de ce désastre Voilà. j'aurais aimé ne jamais faire cette vidéo prenez soin de vous les gars pense à t'abonner à liker ciao